J'espère que vous êtes tous magnifiquement bien sûr aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de personne Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis On est sur Obsi Fight la saison numéro 8 Elle vient d'ouvrir euh, ce week-end, le week-end du 16 je crois Ouais 16 euh, Et ça fait exactement euh, quasiment un mois, un mois et demi que j'ai pas joué à Minecraft Donc ça risque d'être euh, rigolo mais aujourd'hui, je me suis dit, le serveur vient de réouvrir, j'ai envie de faire une vidéo Minecraft, pourquoi pas. Dernièrement, j'ai fait des vidéos plus qui m'intéressaient, dans le sens que j'ai fait des vidéos gambling, euh, des vidéos qui m'intéressaient. Et puis, Schwartz, justement, c'est un ami à moi de longue date. Il m'a aidé avec euh, Coffaction. Donc, j'ai posté le trailer de Opsify. Et vous êtes venus en nombre c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ils ont eu quand même 450 coups. je crois, l'ouverture, un truc comme ça, j'ai vu sur leur site. C'est plutôt cool. Aujourd'hui, je vais devenir le plus riche, euh, c'est très simple, j'avais euh, acheté à la dernière version des euh, des items sur la boutique, et ils nous redonnent des points boutique, donc j'ai pu me prendre, euh, ils nous ont donné des points boutique, donc j'ai pu me prendre 15 clés Xenotium, si vous si les clés Xenotium sont aussi euh, cheat que la dernière, ouais, c'est voilà exactement la même chose que la dernière euh, version, il y a peut-être quelques petits euh, trucs qui changent, mais... Je sais pas c'est quoi les nouveautés, vraiment, j'ai aucune idée c'est quoi les nouveautés les amis sur Opsify, je sais même pas si vous voulez voir un let's play ou quoi, j'espère juste qu'on va devenir le plus riche, maintenant Ok, bon, c est, c est pas c'est pas super bon, hein, les amis, bon, vous pouvez de cacher, c'est un peu de la grosse merde. Vous avez ouvert un coffre en xenotium. s'il te plaît, donne-moi un spawner, j'ai attendu... Ok, c'est bon, j'ai... j'en ai trop demandé, c'est correct, ok, ok. Fucking hell, man. Faut que ça me donne les, les pires trucs de la caisse, t'sais. Moi, je suis gentil. Ok, au moins on a un kit P4, on pourra aller PVP. Euh, euh, on pourra aller PVP. C'est un bon début, quoi, les amis. <rire> Allez, des ordres de réparation, s'il vous plaît, au moins. là. Ouh, 4 Zenothium. Oh, shit, les amis, je vais devenir le plus riche en 10 minutes. Comment devenir riche sur Opsifipe en 3 minutes 57 secondes <rire> Trop laid. Ah non, je suis plus, plus riche. J'ai Ok, j'ai cru qu'il cheatait, mais... Il cheat pas. Je crois que ça doit être un bug visuel, les amis. Oh! oh Chris, je pensais qu'elle allait me donner un spawner. Donnez-moi un spawner! Give me a fucking spawner! Non, les amis, j'ai pas pris la médication euh, ce matin pour les fous. oh shit, je pensais qu'on allait avoir un autre truc. Bon, ok, tiens, prends-en une. Arrête de me casser les couilles. Ça se trouve, c'est même pas lui qui l'a récupéré. Ça aurait été drôle en salle. Oh! Non! Tu... C'était marqué que j'allais pu avoir un spawner. Mais non, j'ai pas eu de spawner. Oh! Oh! oh, oh, oh. C'est vraiment de la merde ces caisses-là en fait, hein! Allez! S'il vous plaît! Mais ben oui des cookies! Je suis déjà assez gros, putain! Tu trouves pas? Tadamana. Ok, ben les amis, la vidéo aura pas été longue, j'ai déjà racheté de Minecraft, je vais partir, puis j'aimerais revenir. UN AUTRE... <coughs> un underchest tabarnak, t'es sérieux, gros? Allez, allez, allez un spawner? Spawner? OUI! Ah, oh, à PNJ, ça sert à rien. Fuck off, man. Oups. Désolé mec. Désolé mec. Fuck that shit I'm out! Oh! Deux ordres de réparation! On a eu des bons trucs à la fin, là. Un, un villager spawner, c'est genre euh, PNJ, c'est de la merde, en fait. Hein? Merde. Allez, allez, allez, allez Oh, une clé en titanium. Nice, nice. Moi aussi, j'ai des arbres de réparation, gros, regarde. Ah. Ah, euh, merci. C'est gentil, mon ami. Euh, tiens, prends la clé. Oh, non, non, non. Oui, voilà, bien joué. Euh, bon, ben... Oh. OK, j'allais dire peut-être qu'on va gagner, mais non, comme d'habitude, je gagne jamais rien. Bon, je sais pas ce que je vais faire les amis, je vais essayer de voir c'est quoi les nouveautés et puis euh, on verra qu'est-ce que ça euh, donne. Non, et si on met les blocs de la 1.27 qui sert à rien dans Minecraft. Nickel. OK les amis, j'ai essayé de chercher les nouveautés avec euh, mon nouvel ami, je me suis enfin fait, fait un ami, euh, il s'appelle Jonathan. Euh, salut Jonathan. Donc euh, il m'a expliqué euh, pas grand-chose en fait, euh, juste que ça c'était nouveau là. J'ai dit, qu'est-ce que tu sais? De nouveau, il dit, je sais pas non plus. Sauf que c'est pas tellement bien expliqué qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cette version-ci, les amis. Mais au moins, c'est une version qui lag pas, qui a pas de problème. Et puis au moins, il est déconnecté. Donc, euh, c'est une bonne version de Psy Fight. J'espère enfin que ça va être. Att Attention, le PV actif. Oh shit! Non, je veux pas. Je veux pas, je veux pas, je veux pas mourir. Non, mais j'allais dire. Une... Au moins, c'est une bonne version de, de Fight quoi. Il y a pas de bug, etc. Ok, lui, il est, il est riche quand même, hein. Euh, donc, ok, il y a des marchands, marchand HS, appel du marchand, marché noir. Ça, je sais que c'est une nouveauté, je l'ai vu dans, dans le trailer, mais pour ça, les amis, euh, je sais pas c'est quoi les nouveautés. Il faudrait que, faudrait que quelqu'un me le dise parce que là, là, je suis un peu perdu. Voici, les amis, comment je suis devenu euh, riche en 36 secondes. Donc, euh, premièrement, j'ai toujours pas trouvé c'est quoi les nouveautés, les amis. Mais, il y a un gars qui a dit, go Icon du PVP. Et moi, vous savez, les amis, je ne recule devant rien. Donc, je vais aller PVP contre... Ok, ce jeune homme-là. Le petit souci, c'est que nous avons aucune potion. Donc, euh, ça risque de, de mal tourner, les amis. Mais, hé, hey, hey, hey, hey. Un homme s'essaye, Vous voyez ce que je veux dire? Un homme s'essaye dans la vie. On est quand même vachement riche en fait. Je te donne un don. Ah bon? Comment comme on fait pour donner des dons, déjà? Yo, ça doit faire genre des mois que j'ai pas reçu de dons, What the fuck? C'est un moment miramorable. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu. Instable, ça veut dire quoi? Pourquoi c'est marqué instable? Hmm... Attends un instant. Pourquoi c'est instable? Oh, attendez un instant. Je pense que je viens de comprendre. Non. Ça fait. C'est quoi? Il faut l... Oh my God. Je suis tout perdu. Aidez-moi quelqu'un dans les commentaires, s'il vous plaît. Salut, Jonathan. Moi aussi, j'ai un spawner, Jonathan. Oh, tu veux trader avec moi pour le trans. transporter Warp Marchand? Oh, un, un, un spawner de poulet? What? Merci, Jonathan, pour ton spoiler à poulet. Attends, warp, marchand. Est-ce qu'il y a un marchand Est-ce qu'on peut lui échanger Ouais, mais c'est fermé. C'est fermé. Euh, Jonathan, merci. Euh... OK, soapxd, c'est fermé, ça dit. Putain de merde, c'est vraiment de l'arnaque. Vraiment de l'arnaque. On peut rentrer par les portes non plus. Putain. Ok les amis... Je vais trahir mon abonné. Ah Ya yeah Je trahis un abonné, ça tourne mal. L'abonné que je le trahis... Oh, il commence à pleurer Minecraft, Minecraftien. Oh, non, c'est vrai. Si on veut faire des vues, les amis, il faut aller sur Palladium ou copier QCOX Parce que c'est ce que les gens font en ce moment pour que ça euh, bosse bien. Oh Oh Pardon, on dirait que... Désolé si vous êtes un parent de jeunes enfants qui écoutent mes vidéos. Votre fils n'est certainement pas en train d'écouter un film porno. Euh, ne vous inquiétez pas. C'est juste moi qui est mal formé euh, mentalement. Par exemple, euh, on est vraiment en train de se faire euh, rouler dessus, mes amis. C'est pas grave, on va perdre un P4 contre un abonné au moins. C'est... Oh, pourquoi? Pourquoi je vois plus rien des fois? What the fuck? C'est quoi ça? Oh mon Dieu, il est vraiment trop bon pour nous, mec. Oh non, on va le tuer! Ah! Ça a été trop drôle. Je quick-drop un abonné après l'avoir trahi. Il me dédouesse. Il me donne 500 euros après. Oh, putain de merde. Faut que je prends un cookie. Ah! Pardon, pardon. J'avais oublié, pardon. Faut pas faire des cris de femelle, les amis. Parce qu'après ça, vous allez toutes m'insulter dans les commentaires. Et ça, j'aime pas tellement. Ça, je vais vous dire franchement, les amis. Déjà que ça fait trois semaines que j'ai pas fait de vidéo, Minecraft. J'espère qu'au moins, vous allez être gentil et aimable avec moi. Dans les commentaires. Aussi les amis, je sais pas si vous avez vu, mais maintenant les vidéos Minecraft c'est plus du troll, c'est du fun. j'ai plus le goût de me casser la tête à farmer 50 ans euh, pour avoir des bases, des trucs comme ça. Ça va être plus des vidéos fun, etc. Peut-être des funtages. Je peut-être apprendre à faire des montages plus euh, élevés qu'à juste mettre des clips collés à un à côté de l'autre. Je sais pas. On verra. Mais dans tous les cas les amis je veux vraiment euh, vous proposer quelque chose de rigolo. Je crois que c'est ça qui est le, le plus fun. Euh, je compte pas aussi faire des vidéos tous les jours ou peut-être, je, je sais pas, ça, ça dépend si je suis drôle tous les jours. Il y a peut-être des jours où je serai pas drôle. Hein. Je, je sais pas, les amis. Je suis pas dans le futur, je suis dans le présent, tout comme vous et moi, les amis. Euh, donc euh, voilà. Ok, les amis, on va, on va être capable de le tuer, là. Regardez, on est un pro. Ok, peut-être qu'on est plus un pro, les amis. Euh, surtout qu'il nous reste plus et la part du euh, des steaks, mais c'est pas grave. On leur a fait dépenser sa durabilité. Euh, au moins il sera très triste, il va peut-être aller euh, demander à ses parents sa carte de crédit pour racheter les stuffs sur la boutique Et donc Schwert tu devras me donner 10% de les achats de ce jeune homme là Ok ok, il okay, okay. faudrait peut-être se concentrer parce que là euh, on n'est même pas capable de le toucher le calice Ok, attendez, attendez. Euh, je vais être capable, les amis, inquiétez-vous pas. C'est juste qu'il y a speed, c'est de la triche. C'est de la triche. Il y a speed, moi, j'ai pas speed. C'est pour ça qu'il me tue, les amis. Hein. Vous savez, euh, c'est parce que... Euh, voilà, quoi, je veux y a speed et pas moi, gros. C'est pour ça, quoi. Tu comprends? Ouh! Ok, ok, les amis. Oh, mon Dieu, Seigneur. Oh, il m'a heal! Oh non, il m'a pas heal. Fuck, je pensais qu'il m'avait heal. Ok, regardez, il y a un, il y a un peu... Un petit peu plus bon que nous, mais c'est juste à cause de la speed, les amis. Vous le savez, c'est à cause de la speed. hein. Sinon, on l'aurait tué. Sinon, on l'aurait tué. On va, on va le tuer, on va le tuer, on va le tuer. Faut se coller à lui. Faut pour mettre pas mal de dégâts. Faut se coller à lui pour qu'il nous heal. Non, il va pas il va se heal maintenant. Non, non, non, non, Il toi, il toi, il toi, il toi, il -toi. toi, où je vais mourir. Il toi, où je vais mourir, s'il vous plaît. Il toi, où je vais mourir. <rire> Je veux pas mon. Oh, attention, attention, attention. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Il toi, il toi, il toi, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, s'est ici une régène. Il toi, il toi, s'il te plaît. Non, non, non, non. Ok, c'est bon, je joue jamais à ce match. Kill to title, kill title. Allez, joue le jeu.